<rire> On vient de se réveiller en pleine nature à côté d'un petit cours d'eau avec une eau bleue turquoise, ça fait bien plaisir. Là je pense qu'on va un peu chiller ce matin, installer un hamac et puis un petit rope swing pourquoi pas. C'est parti Le retour, ok. Bah, il n'y a pas, pas l'argent, ouais. Bah, même pour faire une échappe, en vrai, c'était chaud. Ah, bah, c'est peux ajouter. Si on monte un peu là, ah, c'est bon. Oh. Oh. <rire> <rire> <rire> <rire> Bon fait une échappe, c'est chaud, mais ça ouais, va, le faire. va le faire. Allez, <bricuckles> oui. ça <rire> Oh, C'est trop bien oh, C'est un bonheur. C'est le meilleur en swing Là il va tomber dans l'eau, il est foutu là. Il est foutu Foutu pour foutu Oh lui Il détruit la nature malin non, Mais mec je sais pas comment il va faire là. Ça va quand même être chaud. Oh pas con Allez ouais, mais je vais me prendre l'arbre là en fait Faut ah. que tu le chauffes Oh <rire> Mais non oh, l'animal <rire> C'est le genre d'animal Mais non Quoi <rire> <rire> qui est drôle Oh C'est comme ma fille à C'est ça, on t'a mis Oh, oh. oh. On est un petit peu comme au paradis ici. C'est un peu la forêt de Sherwood dans Robin des Bois. Je sais pas si vous avez la ref mais en tout cas, ouais. moi ça me fait plaisir. on a fini notre plan drone FPV, là les gars démontrent les hamacs et le rope swing. Du coup j'en profite pour vous parler un petit peu de notre site, on vend nos vêtements et on vend aussi plein de posters, plein de choses cool, donc si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à aller faire un tour, là je pense qu'on va passer au spot suivant. Aujourd'hui on est au lac d'Esparon, on vient d'arriver en bagnole, l'eau elle est bleu turquoise, ça fait trop plaisir, je pense qu'il y a des cliffs, on va essayer de trouver ça, là on, on se met en, en petite rando. C'est la queue de Mickey! <rire> allez, allez, on est au manège! Hey, je fais le manège. Oui! Oh. Yes! J'ai la queue de Mickey! Il rentre à une échappe! <rire> bon, hein. oh. <rire> <rire> bon, le rub-swing il est bien, mais il est pas grand en fait, donc euh, le balancer il est vraiment hyper lent. Et moi j'arrive pas à comprendre le principe du truc. Oh. Wouah, c'est quoi ce truc là Cette tête est restée. De... Tu fais la chute de la photo Ah, de ouf C'est trop fort en hein. vrai. C'est trop bien. C'est trop Je l'avais sans doute remarqué, mais en ce moment, on fait pas mal de cliffs. Déjà parce qu'avec le confinement, on a été un peu bloqué à Rennes pendant pas mal de temps. Donc on a un peu marre d'être dans des endroits urbains. Là, on revient un peu aux sources, dans des, dans des endroits naturels, ça fait plaisir. Et puis aussi, il y, y a pas mal de blessés en ce moment dans la dîme, on est quatre, Il euh, y a quatre blessés. Il y a Val qui s'est blessé à l'épaule, Fab qui est blessé à la cheville. Louis qui vient de se faire euh, un genou là, c'est terrible. Et Flo qui a toujours euh, sa blessure aussi, donc euh, on a pas mal de blessés mais on continue à, à faire des vidéos et à vous faire kiffer et à nous faire kiffer. Mais, euh, mais ouais, là en ce moment c'est plus euh, clickdiving. Bon, on est sur un petit spot et on a une nouvelle tape parce que l'autre euh, était trop courte. Donc cette fois on a pris une 30 mètres, comme ça il y aura plus de problème. Allez c'est parti. Bon du coup il y a 14 mètres j'ai cassé ma combi la dernière fois parce que je me suis laissé la craquer j'ai un de casser la nouvelle c'est terrible yes. c'est terrible bon là on va sauter par dessus l'arbre on va courir là et hop on va faire le 14 mètres par dessus l'arbre c'est parti un, deux, un, go Après la session cliff, on a trouvé une petite antenne au dessus du lac et là c'est le sunset, on va essayer de, de faire des plans de drones au coucher de soleil, l'antenne elle est juste là, les gars ils vont monter, ça va être fou mmh. меньше 6 х Go!